Vous savez, moi j'ai toujours aimé tout ce qui est espionnage, discrétion et secrets bien gardés, j'adorais jouer à Assassin's Creed quand j'étais jeune, regarder Inspector Gadget quand j'étais petit, le genre de choses que j'adore, mais que je ne peux pas faire, pour des raisons évidentes… Tango, tu me reçois Je suis bien caché, j'ai la cible en visuel Tango Ayorin, la cible aussi en visuel je ne vous apprends rien, cette saison, il y a clairement UN seul animé qui sort du lot, et ça me rend tout simplement fou, littéralement, tout le monde en parle, je, je le vois partout Et chaque épisode, tu seras sûr de trouver au moins 3000 tweets sur l'animé, et euh, quelques fanarts aussi… Alors non… -là. Twilight, beau gosse aux cheveux blonds, bien rasé, bien propre sur lui, tout frais là <coughs> euh, Je suis hétéro, c'est vrai. Et agent secret d'une grande organisation, j'allais oublier, il faut savoir qu'en tant qu'agent secret, il doit effectuer beaucoup de missions pour l'intérêt public. Donc ça peut toucher à tout, à Vodaron, comme à la politique ou l'État, couvrir un homme chauve pour préserver sa réputation, c'est là l'essentiel du boulot. D'ailleurs, euh, s'il pouvait me, me prendre en charge, euh... j'en ai plus pour très longtemps. Yor ou Yolu avec la prononciation, sachez que je vais le prononcer à la française, j'en ai rien à foutre oh. Jolie femme au fait un boulot mondain dans la couture où ses putes de collègues ne font que demander si elle va se marier à son âge. Ni, ni, ni, ni, Est-ce que tu vas te marier encore en 2080 ni, ni, ni, ni, ni, Oh, oh T'es blonde, d'accord T'es blonde. Tu crois que c'est pourquoi qu'on rigolait sur sa manta oups. C'est vraiment pas nice. Meilleur qui est vraiment à deux lettres de voler mon pseudo n'est pas vraiment caissière ou autre parce que déjà si elle l'était caissière, bah elle aurait plus un nom comme euh, Gisèle, euh, Thérèse, euh, Marguerite euh, ou Corinne. En vérité, elle est un assassin. Elle tue sous contrat et cache la vérité à son grand frère, et bizarrement, ça a l'air de lui plaire, de tuer des gens. « Je vais pas y arriver. Tout ce que je sais faire, moi, c'est faire le ménage. » Là, là, là, là, là c'est pas moi qui l'ai dit, hein, là, là, c'est pas moi qui l'ai dit. Anya, petite fille d'un orphelinat paumé, a subi des expériences très douteuses qui lui ont fait développer le pouvoir de la télépathie qui permet de lire dans les pensées, euh, basiquement comme euh, Saiki sur le ferait, ou encore vous quand vous dites allez, encore un dernier épisode, et après je vais aller me coucher, voilà. <rire> c'est trop facile de lire dans tes pensées, mon ref. Il est 4h du matin, endors toi Elle est très gentille, très discrète et surtout très débrouillarde. Nous ne savons rien de son passé, comme tous les personnages que j'ai cités avant. Et pourtant, ils vont... Tous devenir une famille pour la mission de Twilight. Il va d'abord adopter Anya, un gérant d'orphelinat douteux. C'est la tomate Il va ensuite épouser Yor pour l'arranger, elle et lui, même si la première impression n'est pas toujours la bonne. On m'a dit rendez-vous au magasin de fringues et un canon moi j'en vois deux, et c'est comme ça que la famille Forger s'est formée, dans le but d'une seule mission, la paix dans le monde Ouais bon après si vous voulez la paix dans le monde, euh, c'est pas espion qu'il fallait faire hein, euh, c'est Miss France <rire> La mission, Donovan Desmond, chef du parti des nations unifiées, constitue une menace pour la paix, et pourrait très clairement déclencher une immense guerre, il a un peu la gueule à un général nazi dans Call of Duty en même temps hein donc euh, bon… C'est vraiment, vraiment, vraiment pas sympa, tu n'as pas à me parler comme ça… Pour empêcher cela, pour empêcher la guerre, quoi. Twilight doit partir sur le terrain et l'espionner. Donc pour sa couverture, il doit prendre. Euh, une en coton de préférence. <rire> On s'amuse bien ici! Merde Donc pour sa couverture, il doit se marier ailleurs, et même avoir un enfant qu'il adoptera, et qui sera du coup Anya. c'est le seul moyen, hein, y, y, on peut pas faire autrement, il doit faire entrer Anya dans la prestigieuse école politico-financière, pour pouvoir approcher Desmond, qui ne se montre que là-bas pour son fils en maternelle, et elle doit aussi récolter les étoiles du mérite pour atteindre son niveau, et réussir la mission, mais étant donné qu'elle est aussi conne que mon frère, euh, c'est pas gagné Manu une petite question, est-ce que le fait d'être stérile est héréditaire euh, Oui... Donc l'objectif sera de faire entrer Anya dans cette école pour qu'elle sympathise avec le fils de Donovan et qu'il puisse enfin atteindre sa mission et récolter un tas d'informations. Et ils vivront tous les trois comme une famille à l'apparence normale, mais étant cependant des plus bizarres. Quand même. Mais alors, qu'est-ce qui rend cette série si populaire Enfin je veux dire, si trois ans avant on m'avait dit qu'un espion, une assassin et une télépathe seraient en famille pour euh... Attends, ça, ça, ça me dit un truc, ça me dit quelque chose, mais je ne saurais pas dire quoi. Loin de moi l'idée de penser que c'est surcoté ou quoi, hein, j'adore la série tout autant que vous, et je pense qu'elle mérite largement son succès, mais voyez, je suis quelqu'un de chiant, vous avez dû sûrement vous en rendre compte, hein. mais je déteste répéter ce que les autres ont déjà dit, donc pour éviter de tout résumer au simple fait que c'est une masterclass, euh, allez voir l'animé, animé de l'année, la euh, meilleur animé de saison, j'ai décidé de changer d'approche, un peu pour euh, cette fois. J'avoue, depuis que j'ai vu Deck in Sim, j'ai comme un certain kiff à me faire détester, je sais pas pourquoi. Alors je pourrais simplement sucer l'animé, hein, pour, euh, pour m'octroyer les grâces euh, du monde entier. Mais, mais je suis un fils de pute, voilà, faut, faut le dire, faut le dire. C'est honteux. On doit quand même avouer, même étant un fan inconditionnel, l'animé n'a rien d'innovant. Je dirais même pire, tout est générique et a été déjà vu. Que ça soit le comportement des personnages, l'ambiance, tout. Oui, c'est encore une fois une comédie, oui, c'est encore un truc qui nous font suivre des étudiants, d'une certaine façon. Le seul truc qui change un temps soit peu, c'est le thème de l'espionnage, qui n'est pas si courant, et le... Cadre moderne d'un monde occidental en pleine guerre froide. On le remarque assez facilement avec les décors, les débuts d'épisode avec le train, le journal. C'est des petits détails qui sont posés, mais qui sont très appréciables, mine de rien. Et qui rafraîchit un peu des animés qui se centrent toujours sur le Japon. Wick oui, Studio a fait un taf de fou avec ReZero, Cloverworks a fait un taf de fou aussi. Bah alors, euh, autant mixer les deux On voit en fait l'attention toute particulière qui a été faite pour faire de cet animé une masterclass sans précédent désolé, désolé, désolé, désolé, j'ai pas tenu le rôle de l'avocat du diable. J'imagine trop les gens qui me regardent. Regardez en mode... Euh... Mais qu'est-ce qu'il raconte ce fils de pute <rire> L'animé est franchement bien, quand bien même le concept est extrêmement simple et tiré par les cheveux, on remarque que l'alchimie marche, on te met des personnages atypiques devant les yeux, Anya, la petite fille rigolote et importante pour l'histoire, donc tu ne peux pas la louper, la femme Yor, très belle, très divertissante par le fait qu'elle ramène tout comiquement au meurtre et à l'assassinat, c'est assez marrant, Twilight, pas la série de vampires, le mec à la coupe afro, le majordome ELEGANTO, la rousse pun stylée, j'adore tous les putains de personnages de cette putain de série, d'accord C'est ok là C'est bon pour vous Naaah, J.K. On leur donne un semblant de background qui va te donner envie d'en savoir plus avec une intrigue, qui les fera avancer, et voilà, le tour est joué Et le suivi d'Ania comme les yeux du spectateur est parfait, le fait de lire dans les pensées permet vraiment d'avoir une sorte de vision omnisciente des choses, là où le scénario ne nous laisserait peut-être pas tout le temps voir, alors après euh, ça dépend des cas, hein... C'est peut-être un ennemi, il faut que je lise ses pensées... Mmh, tacos trois viandes, tenders, kebab, steak haché, sauce barbecue. On a toujours Agnès et Agnès est toujours là. Je comprends assez bien pourquoi elle est vendue comme le centre de l'animé. Eh bien, car en fait, c'est le centre de l'animé. Re regardez, regardez sa tête, putain. J'ai fait la même tête quand j'ai vu le prix de l'abonnement Crunchyroll l'augmenter. Moi qui aime bien l'argent, ça m'a fait beaucoup de mal. <rire> là Abonnez-vous à ma chaîne Twitch en description. C'est clairement les yeux du spectateur en termes de réaction, de suivi, de clarification et d'humour, car il est peut-être normal de tabasser des voleurs à coups de sachets plastiques pour un espion, euh, mais pour nous, euh, non, non. Et Anya, qui n'a pas notre vision, vient souvent rappeler à quel point c'est étrange, remettant toujours un pied sur terre à ses pratiques dans ce monde si étrange fait d'espions, d'assassins et de petits fils de pute de. De riche. Euh. Ouais, euh, alors, je ne connais pas l'entièreté de ma communauté, hein, euh, s'il y a des fils à papa qui regardent, sachez que. Je m'excuse pas, allez vous faire enculer Non mais non <rire> non, non, je rigole, je rigole quand même, oh. Et suivre assidûment chaque épisode m'a permis d'avoir une vision un peu plus sérieuse que les autres que j'avais. Car comme beaucoup, j'ai surtout pris cet animé comme un tranche de vérité, d'action et de mystère. Le truc parfait pour me détendre les nerfs le samedi soir, après 8 heures de montage consécutif sur Sony Vegas MAIS JE VAIS PÉTER UN câble ça m'a permis de comprendre à quel point les relations s'étaient ancrées dans ce quotidien doué sucré, nous ne le remarquons peut-être pas, mais les personnages, eux, passent véritablement un long moment entre eux, cette parcelle de vie que nous observons n'est qu'une richesse parmi tant d'autres de leur vécu ensemble en famille, et ce scénario typique d'un tranche de vie bien fait, mêlé à une sous-intrigue d'action par les missions et combats, de suspense, par les secrets cachés qu'on attend d'être révélés comme le pouvoir d'Anya, de relationnel, par toutes ces particules qui forment notre intérêt envers cette série, de finalement se mouvoir et influencer chaque fraction de la construction de cette donc les acteurs majeurs de cette série faire du mouvement, qui je dois dire est assez affriolant Ah oui parce que monsieur connaît le mot affriolant, je suis un chômeur de luxe moi monsieur <mérite> Abonnez vous j'ai besoin d'argent Mais le plot central de cet animé c'est sûrement Twilight, qu'on le veuille ou non c'est le générateur de tout élément perturbateur dans cette série, et c'est vraiment le genre de personnage avec lequel tu sens que tu vas avancer, contrairement à sa femme hein. <mérite> Au début, on te fait intéresser à lui et sa mission, et l'intérêt que tu portes pour tout le reste de la série à de nouveaux éléments comme Anya, sa femme ou d'autres sous intrigues, ne font que te ramener à l'intrigue principale, la mission tu n'es pas le père de cet enfant, tu n'es pas le mari de cette femme, ce retour à la réalité presque brusque, sera gardé précieusement par l'animé dans l'objectif de le lâcher avec panache quand il le faut, l'insouciance à ses bons côtés, du spectateur comme des personnages, j'aurais aimé garder mon insouciance aussi hein, mais il a fallu que j'installe twitter, allez me follow là-bas, je tweet souvent d'ailleurs, mais nique sa mère tout ça, si j'aime la série, si on a aimé la série, c'est pour de très bonnes raisons, les personnages et le monde sont vivants, quand je vois toute cette étendue, ce cadre de société de structure, je ne peux que m'imaginer, je ne sais combien d'interactions possibles que les personnages feront avec, car ils sont bien vivants et n'incarnent pas juste les clichés qui les vend au spectacle, on remarque très bien que Yor est la tsundere de service, qui cache très mal ses sentiments, ses pensées, et supporte mal l'alcool, on remarque très bien que Twilight est le gars cool qui réussit tout, le protagoniste chippy sur lequel on peut compter, on remarque bien qu'Anya est le contraste parfait qui manquait aux spectateurs, et le personnage mignon type qui fait le marketing de beaucoup de séries, et on remarque aussi tout ce plein de personnages secondaires, qui ne sont seulement qu'une extension de l'existence des personnages principaux, ils ne sont là seulement qu'au travers lui Mais qu qu'on demande finalement Bah rien de plus, rien rien de plus Je n'ai pas besoin de génétrique de fou à la Côte guise pour être satisfait Simplement attendre les interactions entre cette famille chelou suffit, car tu veux plus d'humour, perpétué magicalement par le sérieux de Twilight, tu veux plus d'action, car les événements de cette famille ne relèvent pas de la simple tranche de vie, parce que ça fait partie de la mission, et ça c'est pas mal Tu veux plus d'informations sur les personnages, qui ils sont vraiment, leur background, et tout ce qui va avec, plus tu apprécies leur moments ensemble, plus tu te demandes réellement qui c'est Donc simplement poser toutes ces bases suffit à la série pour te prendre en otage, et te faire rester jusqu'à voir le dénouement de toutes ces interactions, et la réaction des autres révélations qu'on attend, et rien que ça suffit Donc je pense que c'est pour toutes ces raisons que l'œuvre est si populaire, mais malgré tout n'allons pas mentir, c'est bien c'est TRÈS bien, mais est-ce que ça vaut réellement un Elite 6 euh, ou un, un SNK Peut-être, mais personnellement je pense pas, mais c'est que mon avis là pour le coup, même si ça reste très différent, je parle surtout en termes d'ampleur et d'appréciation, donc là c'est totalement subjectif, hein. la réelle raison du pourquoi du comment je pense que c'est si populaire, c'est que cette saison, euh, y a pas grand chose, y a très peu de choses pour faire euh, concurrence à Spike's Family actuellement, faire face à une production euh, si bien faite et si bien réalisée, bah c'est chaud, hein. le seul concurrent qui arrive un petit peu à faire l'affaire, c'est Chopin Sim qui nous quitté. Il y a pas longtemps et qui était encore très loin des perfs de Spike Family, vous voyez donc euh, ouais. Malgré tout, je peux dire que j'ai grave kiffé et peu importe ce qu'on pense de l'œuvre, on ne peut que reconnaître l'effort de qualité dans la production et la réalisation, et en font clairement des arguments irréfutables de son appréciation. Enfin je veux dire, même l'épisode hors série dans le château était super bien. L'opening est fou malade, l'ending je le mange, les personnages sont mignons, certains moments sont très mignons et réconfortants aussi. Le rythme entre l'école et le quotidien de Twilight est passionnant. Tu as peur c'est ça ah Oh! Les sous-intrigues qui se dessinent ne font que me fidéliser davantage à la série, les couleurs sont belles, les dessins magnifiques, la direction artistique a vraiment pris du plaisir à faire tout ça, et ça se voit, les petits plans d'animation dynamiques sont à ravir pour nos yeux, les petites réflexions et blagounettes du quotidien déjanté de ces gens font mon plus grand bonheur. Donc si considérer l'animé comme un chef d'œuvre signifie avoir des goûts de merde, alors oui, j'ai des énormes goûts de merde! Oubliez pas que j'ai kiffé Harry Foretta, hein, et que j'aime toujours d'ailleurs, vous allez faire quoi? Hélas, après tout ça, l'animé s'est bel et bien terminé cette semaine, avec le 12ème épisode précisément hier, mais reprendra en octobre, car oui, comme pour Monsieur Tensei, on est là face à une saison de 24 épisodes en deux cours, le premier cours de 12 épisodes qui vient de sortir et de se finir, et l'autre moitié de la saison 1, donc des 12 autres épisodes, sortira en octobre, c'était prévu depuis bien longtemps, donc aucun souci à ce niveau là Ah oui, j'allais oublier, vous pouvez reprendre chapitre 18 pour la suite en manga, euh, sans attendre la suite en animé… Évidemment, si toute information supplémentaire venait à apparaître, je vous en informerai en commentaire, vous avez juste à en laisser un, je vous invite en attendant à aller voir cette vidéo, franchement elle est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 J'ai quelques instants à retourner, quand même. Laissez-moi copuler vite fait avec le ventilateur. Oh.